Bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des anecdotes autour du cinéma, et pas uniquement dans les salles, mais également ce qui se passe autour des salles de cinéma. L'anecdote que j'ai eu envie de vous évoquer aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai fait de la caisse dans un cinéma. Euh, ça faisait un bon petit moment que je bossais dans le cinéma, je crois que ça faisait 3-4 mois de bonne mémoire, et en fait, pour vous expliquer un peu plus en détail, en gros... J'ai fait 3-4 mois où en fait je me suis retrouvé à devoir bosser dans un cinéma, enfin à être embauché dans un cinéma, mais à m'occuper quasiment que du placement durant mon premier mois et demi. Parce que j'avais été recruté réellement pour ça. Je devais m'occuper de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y avait du placement et donc qu'il fallait qu'ils respectent bien leur fauteuil pour éviter que s'il y avait des complets, on se retrouve à devoir rebouger tout le monde dans les salles. Un peu de temps après, je me suis retrouvé à l'accueil. J'ai pu donc déchirer les billets et m'occuper d'indiquer aux gens les salles. Et ensuite s'est posé la question de, est-ce que je voulais en faire un métier sur le long terme et donc signer un CDI Alors moi j'étais chaud, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que je n'avais jamais fait de caisse. Et genre à l'époque je n'avais jamais fait de caisse. Je n'avais jamais bossé dans une superette, je n'avais jamais travaillé dans le commerce. Donc je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je voyais l'idée, je suis pas bête, je sais qu'il faut rendre la monnaie, mais évidemment il faut qu'il y ait une formation autour de ça. Donc du coup je me suis retrouvé à devoir faire de la caisse. Ça a été très compliqué pour vous la faire simple, je me suis retrouvé à faire de la caisse non-stop pendant quasiment un mois et demi. C'est éreintant. Euh, je... Ça m'a fait prendre conscience que réellement, une caissière peut avoir des journées horribles. Une caissière ou un caissier d'ailleurs. Parce que faire ça tout le temps, tous les jours, non-stop, c'est éreintant. Vraiment éreintant. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en caisse avec mon beau petit badge en formation, avec une de mes collègues qui était là pour m'aider et pour me guider, et j'ai eu mon premier client. Ça s'est très mal passé. Et pas forcément à cause de moi, hein, c'est bon de le rappeler Rappelons que dans ce contexte-là, généralement, si on n'est pas trop bête, on va regarder la personne qu'on a en face de nous, on va voir qu'elle a une personne à côté d'elle et que la personne est en train de la guider. Donc forcément, si on est client, moi personnellement, dès que je vois ça, je me dis « Ok, il faut que je sois indulgent, la personne qui est en face de moi va un peu galérer, ça se voit qu'elle est en formation. » Au cas où, on vous rajoute bien le petit badge « En formation » pour que les gens comprennent bien, au cas où s'ils veulent s'énerver, qu'il n'y a pas de souci. « Bonjour monsieur, » je dis au client « le client me dit une place pour machin. Donc moi par automatisme, jeune et innocent, je lui redis bonjour monsieur. J'aurais pas dû dire bonjour monsieur une deuxième fois. Euh, le mec s'est emballé, euh, a commencé à vouloir appeler mon directeur, euh, a péter une durite, alors qu'on en était juste au bonjour. Ma collègue à côté le calme. On fait la commande, mais il voit que je galère. Il s'énerve encore plus. Encore plus et encore plus. Et, et ça monte au crescendo. Et moi du coup, vu que je suis encore en formation, j'essaye de suivre un petit peu la ligne directrice qui, je sais, est un petit guide pour faire en sorte d'aller du point A au point Z de la commande. Donc j'essaye de la suivre, mais je comprends bien que le mec en face de moi, il veut pas suivre ça, qu'il a envie que d'une seule chose que je lui fiche sa place et qu'il se casse. Et il a quand même demandé à ce qu'on appelle mon chef à ce moment-là. Je me suis senti très mal, ça m'a foutu, mais, mais en misère tout le reste de la journée. J'ai fait ensuite 4 heures de caisse, tous les autres clients ont été des amours, mais dans ma tête, il est resté que ce client-là. Cette anecdote, elle est aussi là pour vous rappeler que les personnes qui sont en caisse dans les cinémas, parfois, ont des journées très longues, donc il faut être indulgent. Et ça vaut pas que pour les cinémas, ça vaut pour tous les métiers. Il faut toujours être indulgent lorsque la personne est un peu en galère en face de vous, parce que des fois, on s'en rend pas forcément compte, mais elle est en formation. Ou peut-être simplement qu'elle a eu un client juste avant vous qui était un peu comme le mien. C'est-à-dire très énervé et pas très poli. Donc voilà. C'est aussi une vidéo pour toutes les personnes qui sont mal polies en caisse. Arrêtez. Ça sert à rien. Ça va pas faire avancer votre commande. On va pas vous aider à passer de meilleures journées. Et au contraire, ça va ne faire qu'empirer les choses. Parce qu'après, vous allez être énervé et vous n'allez pas être concentré sur votre film. Voilà. Nous, notre but à chaque fois, quand on est dans un cinéma, c'est de faire en sorte que votre séance se passe bien et que tout aille bien autour. On n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous énerver et si on vous vend une place de cinéma, on le fait toujours avec le sourire. ou En tout cas, la majorité des gens. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote du jour et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.